Depuis Darwin, nous savons que le monde ne s'est non seulement pas fait en six jours, mais que nous avons une série d'ancêtres qui se sont installés, les uns derrière les autres, avant d'aboutir à ce que nous sommes. Homo habilis, Homo erectus, Homo néandertalensis, Homo sapiens, puis sapiens sapiens. La liste est longue, son évolution aussi. Et même parmi eux, différentes étapes d'évolution ont apparu, signe de nos adaptations à notre environnement. Si nous sommes des individus sociaux, nous sommes également des êtres ingénieux, capables de conquérir l'ensemble des territoires, des plus chauds aux plus froids, des plus foisonnants aux plus arides. Ce passé, révélé par une succession de spécialistes, allant des archéologues aux anthropologues, en passant par les biologistes et les psychologues, ne cessent d'être rappelés aussi bien pour louer nos qualités que pour rappeler d'où nous venons, les épreuves par lesquelles nous sommes passés et marquer ce que nous étions, ce que nous avons été et ce que nous sommes devenus. Ce que nous sommes devenus, surtout nous aimons le rappeler de façon assez paradoxale. D'un côté, nous soulignons que nous possédons en nous les mêmes gènes que ceux de nos aïeux, les mêmes mais en différents car nous avons malgré tout bien évolué afin de devenir ce que nous sommes devenus. Si ce rappel est paradoxal, c'est parce que nous nous servons d'un passé que nous n'avons pas vécu, pour imaginer, voire fantasmer ce que nous sommes, mettant en lumière notre meilleur profil et en cachant celui qui nous paraît le moins glorieux. Parfois même, pour les plus pessimistes d'entre nous, c'est l'inverse. Nous voulons souligner que, malgré notre soi-disant évolution, nous n'avons toujours pas changé afin de souligner la médiocrité de notre condition et de notre être. Nous ne pouvons pas changer. Ce passé nous colle à la peau comme une moule sur un rocher. Enfin si, nous avons changé. Mais pas complètement, pas vraiment. Enfin si, mais non. Et parmi les références les plus fréquemment utilisées, il y a celle du chasseur-cueilleur, sorte d'alter-ego identique à nous, tout en étant différent car plus primitif, non pas dans sa génétique, mais par le poids de son environnement. Ne possédant rien de ce que le confort moderne pouvait lui apporter, il devait se contenter de ce qu'il avait à sa portée, la chasse, la pêche et la cueillette. Et il l'a fait durant si longtemps que le fonctionnement qui lui a servi à survivre durant des millénaires résonne encore aujourd'hui dans certains de nos réflexes. Mais, et c'est là le paradoxe, si nous aimons le rappeler dans nos démonstrations, nous sous-entendons également que nous ne sommes pas comme eux, que nous ne sommes plus comme eux, et que ce comportement issu d'un autre âge, s'il est encore partiellement présent, finira peu à peu par disparaître, fort heureusement. Si nous avons conservé quelques-unes des caractéristiques, c'est bien malgré nous, malgré nos efforts pour l'oublier, pour faire mieux, pour nous en débarrasser. Parce que nous ne chassons plus, que nous ne pêchons plus et que nous ne cueillons plus, ce comportement est voué à disparaître, pour le meilleur ou pour le pire. Ce n'est qu'une question de temps. Ou alors... Ou alors... Ou alors il n'est pas voué à disparaître. Parce que rien autour de nous ne nous permet de le faire disparaître parce qu'il est si présent qu'il ne peut et ne veut pas disparaître. Difficile à croire Imaginez. Imaginez que vous soyez dans une tribu et que vous viviez de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Répartition des tâches oblige. Les plus aptes à chasser forment le groupe des chasseurs, les plus aptes à pêcher forment le groupe des pêcheurs et les plus aptes à cueillir forment le groupe des cueilleurs. Vous êtes dans le groupe des chasseurs. Comme vous êtes plusieurs, vous pouvez vous attaquer à de grosses proies. Suffisamment grosses pour permettre de nourrir tout le monde en dépensant un minimum d'énergie individuelle. Le tout est supérieur à la somme des parties. Sauf que, si vous êtes taillé pour chasser, les proies sont taillées pour vous échapper. Si elles vous échappent, vous restez le ventre vide. Avec ou sans chien, un chasseur doit savoir chasser. Mais avant de savoir, il ne sait pas. Et pour savoir, il doit apprendre. Il vaut mieux apprendre avant que d'apprendre pendant. Si on échoue avant, c'est moins grave. Et pour apprendre, la meilleure et la seule méthode connue à ce jour est l'entraînement. Il faut donc s'entraîner. Pour s'entraîner, il faut donc un groupe de chasseurs et une proie. Pour la proie, on peut utiliser une vraie proie qu'on a attrapée auparavant. Sauf que si elle s'échappe, on ne peut plus s'entraîner. Si elle se défend, elle peut nous blesser. Et elle peut se fatiguer, ce qui diminuerait l'efficacité de l'apprentissage. Elle peut aussi y mettre de la mauvaise volonté. Il faut donc simuler une proie afin de répéter l'expérience encore et encore, autant de fois que nécessaire, dans les meilleures conditions possibles. On désigne donc un des chasseurs pour prendre le rôle de la proie, on devra lui courir après et il devra tenter de s'échapper. Disons que s'il passe la limite de la forêt ou entre ces deux arbres là-bas, on considère que la proie qu'il représente s'est échappée et que les chasseurs ont échoué. Ok, mais un chasseur parmi d'autres, il y a un risque de confusion. Il faut pouvoir l'identifier facilement. On peut lui mettre un vêtement de couleur différente. C'est pas mal, ça. Donc il essaie d'échapper aux chasseurs. Mais il est tout seul, et les chasseurs sont plusieurs. Il va se fatiguer avant eux. Ce n'est pas très optimal si l'on veut avoir le temps de mettre en place des stratégies efficaces. Sans compter que toutes les proies n'évoluent pas à la vitesse d'un humain certaines vont beaucoup plus vite. Améliorons notre organisation. Au lieu de prendre une personne pour incarner la proie, prenons-en plusieurs et, et au lieu de porter un vêtement, donnons-lui un marqueur, un objet de couleur bien identifiable qu'ils pourront se passer un à un pour simuler la vélocité d'une proie agile. Et si nous prenons un groupe de même nombre que les chasseurs, alors nous avons deux groupes, un qui jouera la proie, l'autre les chasseurs. Et quand la proie se sera échappée, alors on changera les rôles pour permettre aux proies de développer leurs compétences à la chasse et inversement. Ça ne vous rappelle rien Non, le chasseur-cueilleur n'a pas disparu. Bien au contraire, il est toujours là, toujours présent, au travers de sports d'équipe, comme le football, le rugby, le basketball. Non seulement il survit, mais il se développe. Car si les chasseurs d'autrefois étaient plutôt des adolescents et des adultes, nos enfants, aujourd'hui, pratiquent le sport d'équipe depuis bien plus jeunes et de façon beaucoup plus fréquente. Et non seulement nous encourageons nos enfants, dès leur plus jeune âge, mais nous avons dressé des stades et des structures immenses à la seule gloire des sportifs pour faire la promotion. Promotion que nous diffusons sur tous les écrans à notre disposition. Nous organisons des compétitions entre les meilleurs du monde entier. Le monde entier Pour aller encore plus loin, il faudrait quitter notre planète. Nous sommes passés de petits groupes sociaux isolés des autres à des individus en compétition avec le reste du monde. Et lorsque le corps ne bouge pas, l'esprit prend le relais au travers de jeux vidéo pour donner l'illusion au cerveau qu'il a effectué son activité favorite. Car oui, il s'agit de son activité favorite. Il n'y a qu'à voir le sourire des sportifs lorsqu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Ils ne sourient pas parce qu'ils sont soulagés d'être arrivés et de ne plus souffrir, mais d'avoir accompli quelque chose d'important pour eux. Revenons à notre paradoxe, ce paradoxe qui glorifie nos ancêtres tout en les reniant, comme si notre nature de chasseur n'était aujourd'hui plus désirable, plus souhaitable, passée de mode, une sorte d'héritage, un lointain souvenir dont nous voudrions malgré tout nous débarrasser. Nous pourrions en avoir honte s'il n'était plus adapté, contre-productif. Or, il s'avère qu'il n'est contre-productif que lorsque nous le refusons, lorsque nous l'interdisons. Avons-nous une seule fois regretté d'avoir une activité physique Non, bien au contraire. C'est lorsque nous ne nous, nous exerçons pas que nous déprimons, que nous souffrons, que nous dépérissons. Nous dépérissons non seulement parce que nous manquons d'activité, mais aussi par l'absence de liens sociaux. Chaque fois que nous nous exerçons, nous progressons. Chaque fois que nous progressons, nous nous récompensons d'avoir atteint un nouveau palier, un autre niveau qui nous rapproche toujours plus de l'excellence. Nous avons plus à gagner qu'à y perdre. Alors, la prochaine fois que vous parlerez des chasseurs-cueilleurs, réfléchissez-y à deux fois. Il se tient fièrement debout, devant vous, dans votre propre miroir. Mieux, la prochaine fois qu'on vous parlera des chasseurs-cueilleurs, rétorquez par « ou alors ».